Vous allez apprendre à installer WordPress en trois temps et quelques clics. Créer la base de données, installer les fichiers et enfin installer WordPress. En avant, Maestro! Nous allons commencer par installer la base de données SQL. Ici, en local, en cliquant sur le bouton WAMP en bas dans la barre des tâches, puis dans le menu sur PHP. MyAdmin. PHP MyAdmin va nous demander de nous identifier. Le nom de l'utilisateur en local, c'est root, et en principe, il n'y a pas de mot de passe. Sur certaines installations, le mot de passe peut être également root. Exécutons. Dans l'interface de PHP MyAdmin, nous allons cliquer sur l'onglet base de données pour créer notre nouvelle base. Il suffit de taper son nom, ici, CyberTour, et de cliquer sur le bouton « Créer ». Voilà, le tour est joué. Nous avons créé notre nouvelle base de données. Elle est bien sûr vide. Nous allons l'alimenter lors de l'installation de WordPress. OK, la base de données est maintenant créée. Nous allons installer les fichiers. Pour cela, nous allons désarchiver le package d'installation. À l'intérieur, nous trouvons un dossier « WordPress » et à l'intérieur l'ensemble des fichiers, scripts, euh, et dossiers, euh, qui vont faire fonctionner euh, notre site. Donc on va extraire tous les fichiers, on va les extraire directement dans le dossier 3W de WAMP, donc pour cela on va aller parcourir l'ordinateur, WAMP est installé sur le disque C, et nous allons ouvrir le dossier 3W, sélectionner le dossier 3W pour extraire, L'ensemble du package sur notre serveur. Donc, 1320 éléments vont être copiés sur notre serveur, ce qui représente un peu plus de 15 mégaoctets. On va patienter un petit peu. Ouais. Super, notre dossier WordPress est bien installé dans notre serveur, avec euh, tous les fichiers script, PHP, CSS, JavaScript, les sous répertoire également. Nous allons renommer ce dossier WordPress, ce qui nous permettra d'installer euh, d'autres dossiers pour de, pour de futurs sites, soit avec la touche de fonction F2 ou le clic droit. Et Là, nous allons l'appeler du nom du site, le site c'est cybertour.com, donc on ne va pas faire compliqué, on va l'appeler cybertour, c'est suffisant. Et nous allons fermer cette fenêtre et retourner dans WAMP pour afficher Localhost. Alors, Localhost, c'est le serveur local avec une page d'accueil et notamment une section avec les projets. Donc, à chaque fois que vous allez ajouter un dossier dans 3W, eh bien, il apparaîtra ici dans la liste des projets. Donc, nous allons cliquer sur notre premier site WordPress, CyberTour et WordPress nous dit qu'il ne trouve pas le, dossier, le fichier wp-config.php, c'est le fichier de configuration du site, mais il nous propose de créer ce fichier, en général, cela va se faire plus ou moins automatiquement. Alors, pour installer WordPress, on a besoin du nom de la base de données, c'est celle qu'on a installée, mais votre hébergeur vous fournira ce nom, le nom d'utilisateur de la base MySQL, le mot de passe d'utilisateur de cette base de données, l'adresse de la base de données, où se trouve le serveur de la base de données, euh, et les préfixes de table, je vais vous en parler un peu plus tard. Allez, c'est parti. Bon, de la base de données, ben, nous l'avons appelée CyberTour. On reste dans les choses simples. L'identifiant en local, je vous rappelle que c'est root. Qu'il n'y a pas de mot de passe euh, il y a des exceptions quand même sur certains packages euh, AMP, il peut y avoir un mot de passe, souvent c'est le même que l'identifiant c'est routes. mais avec l'AMP, nous n'avons pas de mot de passe, alors bien sûr il faudra changer tout ça lorsqu'on passera sur un serveur de production. L'adresse de la base de données c'est localhost et les préfixes de table ont été générés automatiquement, c'est toujours les mêmes, wp-bas. Euh, pour des raisons de sécurité, euh, on peut changer ce préfixe, ou si vous installez plusieurs, euh, plusieurs systèmes sur votre base de données, plusieurs sites WordPress sur votre base de données, eh bien à chaque fois vous allez euh, utiliser un, un préfixe différent. Alors ici, par exemple, on va utiliser C pour Cybertour, W pour WordPress, et S pour site, et le tirer bar Alors bien sûr, ça, ça, ça devrait être tout à fait secret, pour que les pirates évitent de faire euh, des recherches euh, sur vos tables, euh, à partir de ce préfixe, hein, car ce sont les, les caractères qui vont s'ajouter euh, devant chaque nom de table euh, dans la base de données. On en voit. Donc apparemment c'est parfait, nous allons lancer l'installation. Le titre du site il peut être utilisé par certains thèmes, certains thèmes peuvent l'afficher sur la page d'accueil ou sur les pages. Donc là, on va rester... Toujours dans la simplicité, même s'il s'appelle Cybertour, l'agence de voyage pour laquelle on travaille. L'identifiant, pour l'instant, ben, c'est l'identifiant qui va vous permettre d'accéder à l'administration de votre site. On va laisser admin, bien sûr, là aussi, en production, il faudra changer tout ça pour des raisons de sécurité. Le mot de passe, on va utiliser la même chose que l'identifiant, admin, ça sera plus facile à s'en souvenir. Enfin, bien sûr, c'est assez faible, mais je vous rappelle que nous travaillons en local et que nous changerons toutes ces informations. Quand nous passerons sur le serveur d'hébergement. L'adresse de messagerie obligatoire pour recevoir être notifié euh, des informations système. Donc on va utiliser celle du webmaster. Pour les options de vie privée, euh, on peut demander au moteur de recherche d'indexer le site et, et tout l'ensemble du site. Alors on verra qu'on a d'autres méthodes pour le faire. On peut laisser cette option cocher. Si on la décoche, bien sûr, les, les moteurs de recherche comme Googlebot euh, n'iront vont pas référencer euh, vos pages, votre site. Ce n'est pas trop important puisque c'est un site qui est en cours de création. À la limite, on pourrait même décocher cette option quitte à, à la réactiver ultérieurement pour être bien visible sur le web dans les moteurs de recherche. Nous allons donc installer WordPress. Et voilà, votre premier site WordPress est bien installé. Il suffit maintenant de se connecter. Vous remarquerez dans la barre d'adresse le chemin qui permet d'aller se connecter à l'administration du site. En fait, il faut rajouter après l'adresse du site, après le slash wp-logging.php. Alors nous allons nous identifier, admin, et le mot de passe très simple, admin et connexion. Dans un prochain tuto, nous découvrirons le tableau de bord et les différentes fonctionnalités de WordPress. Vous retrouverez les procédures d'installation dans le guide WordPress. A bientôt pour un nouveau tuto.